Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et je suis ravie. On va parler organisation. Alors, bon, moi j'ai fait ma rentrée en octobre. Hein. Le temps de me remettre un petit peu sur les roues, tout ça, puisque ça a été pas mal chamboulé avec ben, l'année 2020. Je pense que tout le monde a été bousculé. Le mois de septembre a été juste un mois de Folie. Donc je reprends les vidéos avec plaisir et je vous retrouve. Allez, c'est parti, le thème du jour c'est le time blocking. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais le time blocking c'est l'astuce, mais le truc qui a révolutionné ma vie. Que ce soit dans l'organisation de la vie de famille, de ma la vie de maman, euh, aussi du côté pro, ça a révolutionné mon quotidien. Et en fait c'est à la suite d'une formation euh, que j'ai eue euh, avec euh, Live Mentor, donc qui a eu lieu je, en plus pendant le confinement, et euh, il y a eu ce, cette conférence, cette visio, où j'ai appris ce qu'était le time blocking. Donc c'est pour faire court, plutôt que d'avoir ta to-do list avec tout un tas de tâches qui ne prend en compte que la tâche en elle-même, le time blocking, lui, va venir prendre la tâche et lui donner une dimension dans le temps et c'est ça qui est révolutionnaire au niveau de l'organisation. C'est juste que plutôt que d'avoir une to do, -do list qui est interminable et qui va t'amener dans tous les cas à l'échec de ta mission de journée parce qu'il y aura toujours de trucs encore à faire même si la journée est bouclée et ben là dans le time blocking euh, on peut vraiment le faire euh, moi j'ai trouvé des super outils j'utilise euh, énormément de Trello au niveau de l'organisation et aussi euh, l'agenda alors je vous montrerai ensuite sur mon ordinateur ce à quoi ça ressemble et vous allez super vite comprendre par exemple euh, je sais que le matin moi, j'aime me réveiller et avoir une heure, une heure et demie pour moi avant de réveiller les enfants. Donc, je me le note, donc je sais qu'il faut que je me lève entre 5h30 et 6h pour avoir ce temps pour moi qui me permet d'être euh, vraiment au calme, de faire de la méditation, d'écouter de la musique si j'en ai besoin, vraiment, ça permet d'être euh, bah, hyper euh, aligné et à faire face à des rats de marée au réveil des enfants si besoin. Mais en tout cas, moi, je suis prête, mon esprit est libre et je ne suis pas en train de me poser des mille questions. Ensuite, par rapport au rendez-vous aussi, être clairement euh, pas hyper ambitieuse. Si j'ai un rendez-vous à une heure de chez moi, eh ben, je vais prendre un temps de trajet d'une heure et demie. Je vais compter en général une demi-heure de plus sur le rendez-vous plus le trajet retour. Et c'est hyper important en fait, parce qu'on a tendance à, à ne pas du tout penser à cet aspect temps. On est toujours en train de courir, on est toujours en manque justement de temps, mais c'est parce qu'on ne prend pas la dimension de ce que nous faisons au quotidien. C'est juste infaisable des fois de se mettre une mission, alors je ne sais pas moi par exemple, faire à manger. Moi j'adore faire à manger avec les enfants. Et eh bien je vais pas me mettre un quart d'heure, c'est clairement euh, impossible à tenir donc ça me mettrait en échec. Je m'énerverais parce que euh, je serais super spile. S'il y a un couac, je pourrais aussi m'énerver. Euh, bah avoir une sorte de colère sur mon enfant parce que par exemple il y a un œuf qui a éclaté par terre euh, bah, c'est pas le but le but c'est de passer un bon moment de faire le repas donc on se cale une tranche d'une heure voire même d'une demi-heure, trois quarts d'heure ça suffit selon ce qu'on fait mais on y va, cool, on sait qu'on a ce temps de dispo alors je dis pas que je le fais tous les jours au niveau des, par exemple de faire un manger avec les enfants mais le time blocking fonctionne très bien tous les jours pour la vie pro et la vie perso. Et je vous montre ça tout de suite en image. Donc, je vous prends par exemple l'exemple type pour cette semaine. Ici, je vais avoir toutes mes identités de bloc, que donc perso, family, euh, les vacances, après The Family Cocotte, euh, le cycle lunaire parce que je m'y intéresse beaucoup, les événements développement durable, social media etc euh, donc là j'allie vraiment le pro et le perso sur euh, des blocs de couleurs différentes puis ensuite on va retrouver ici mon réveil et ma routine que vous allez voir donc du lundi au vendredi parce que le week-end on y va cool et ensuite ici j'ai en fait dans ma description euh, ce que j'ai envie de faire le matin ensuite donc ça c'est le programme pour le lundi et chaque chose est définie en bloc alors bien sûr après tout n'est pas défini euh, voilà mais ça me permet de savoir je suis pas par exemple à une demi-heure près quand je parle du ménage et du linge mais je sais que la fenêtre ici c'est le réveil euh, pour les enfants et ensuite on va à l'école après je m'occupe de tout ce qui est ménage linge parce que c'est un c'est une nécessité pour moi de travailler et de savoir que ma maison est propre puisque je travaille beaucoup de chez moi. L'organisation de la maison. Donc là, tac, tac, tac, j'ai tout ici de prix. Enf ensuite, les courses, le créneau déjeuner et la fenêtre travail. Donc la fenêtre travail. Ensuite, ici par exemple, ça va être de 13 à 16. parce que c'est mes possibilités c'est c'est vraiment les heures sur lesquelles je peux travailler. Et ensuite, dedans, je vais avoir mes missions. Voilà. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je tourne les vidéos YouTube. Et bien, je suis ici et je travaille depuis ce matin. Voilà. Et ainsi de suite pour toutes les semaines. Et après, voilà on, va, on peut retrouver ici, par exemple, un rendez-vous acupuncture vendredi de la semaine prochaine. Euh, ici, on va avoir aussi des rendez-vous pro. Enfin, ça me permet vraiment d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Alors après, libre à vous d'activer ou non euh, les notifications, les rappels, etc. Mais c'est vraiment super. Alors, on va passer en fait à la partie dont je voulais vous parler. Donc, le time blocking, ça s'appelle le calendar blocking également. Euh, au niveau pro, vous pouvez définir vos objectifs pour les trois mois à venir. Ça permet d'avoir de la visibilité. Ensuite, on a sa journée idéale. Donc là, c'est vraiment ce que je vous ai montré là, avec euh, en fait tous les blocs sport, travail, sommeil, activité. Enfin, vous pouvez vraiment tout, tout mettre. Poser la journée idéale, ça c'est ce que j'ai fait, et après, superposer les blocs avec les tâches. Et puis ensuite, on, a, on peut très bien lister les tâches. Donc moi je sais que mensuellement, il me faut 4 heures pour le bloc administratif. Ah, ensuite, j'ai le bloc social media. Et ici, j'ai les tâches hebdomadaires. Donc toujours 3 objectifs prioritaires par semaine. Euh, que ce soit pro ou perso, c'est hyper important de ne pas s'emballer à vouloir en faire trop. Puisque en ayant trois objectifs par semaine, vous allez. Être efficace. Prendre le temps de planifier. Donc ça, moi, le time blocking, ça m'a demandé énormément de temps. Mais alors, c'est un truc que je ne reviendrai certainement pas en arrière. Ajuster au fur et à mesure. Ça, je le fais, je ne vais pas le dire tous les jours, mais presque. Et puis ensuite, la planification. Planifier les tâches mensuelles, et hebdomadaires. Le faire avec les blocs créés pour la journée idéale. Parce qu'en fait, vous avez votre journée idéale. Et puis ensuite, vos blocs vont venir se... S'incorporer, si je puis dire, dedans. Prendre en compte le temps pour chaque tâche. Comme je vous disais, c'est pas la peine d'être trop euh, dans le côté productivité. Il faut prendre le temps pour les tâches et il ne faut pas se mettre en échec puisqu'en fait, on, ça nous énerve, on, ça nous stresse, etc. Avoir une direction précise. Penser objectif. Et puis après, les astuces, gain de temps live mentor, euh, être efficace en 30 minutes euh, par rapport au time blocking, un calendrier millier à 3 mois de visibilité. Alors là, je vous parle peut-être plus du côté euh, pro, sûrement, mais on peut le faire aussi en perso. Ça permet de savoir euh, euh, qui a rendez-vous quand, etc. Et prendre une heure le dimanche pour faire le point sur la semaine passée et à venir. Et bien ça, on peut tout à fait le faire en pro, en perso, et après, différencier les checklists et les to-do list, euh, semaine, mois, trimestre. Et puis après, dans la checklist, on peut avoir euh, voilà, des deadlines avec des objectifs, des to-do list. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de créer sa journée type et ensuite, en fonction de vos besoins par rapport au time blocking, soit vous le faites en mode pro-perso ou vous le faites simplement en perso, pour chez vous. Et puis, peut-être que vous avez un calendrier spécialement conçu pour le pro, mais vous pouvez tout à fait utiliser ces méthodes. Personnellement, comme je vous disais, ça a révolutionné mon quotidien. Je suis passée d'une trentaine d'heures de travail à une vingtaine d'heures. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup d'astuces sur l'organisation et la productivité hein, que je peux bien sûr partager avec vous. Je serais ravie même d'échanger parce que c'est quelque chose en tout cas qui, qui me passionne aussi, hein, comme, comme on a pu le voir dans la précédente vidéo sur Likigai. Mais en tout cas, euh, l'organisation, prenez le temps de euh, vraiment vous faire votre organisation. Ça va vous faire gagner des minutes que vous ne soupçonnez pas pouvoir gagner au quotidien et ça change absolument tout. Euh, bah, dans sa vie, dans son quotidien, sa façon de gérer le stress, etc. Alors, je dis pas que je ne suis pas stressée de temps en temps. Hein. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment de super outils. Et, et je trouve dommage que ce ne soit pas davantage partagé et exploré. Ben, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Un pouce vers le haut pour euh, dire que tu as aimé la vidéo, la partager à plein de monde, tes potes, ta famille, etc. N'hésite pas à t'abonner à The Family Cocotte et je vais mettre ça juste là. Ciao